Oui, nous sommes engagés dans cette bataille pour l'emploi. Vous savez que le président de la République a décrété le 18 janvier dernier un plan d'urgence pour l'emploi. Ce plan d'urgence pour l'emploi il s'appuie sur deux mesures phares. La prime à l'embauche pour les entreprises qui recrutent des demandeurs d'emploi. dès lors qu'elles les recrutent en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ou même quand elles s'engagent dans un contrat de professionnalisation, eh bien, elles sont accompagnées par euh, l'État. Il s'agit effectivement euh, de tout faire hein, pour permettre aux entreprises, euh, je dirais, de, de recruter et donc d'offrir du travail euh, aux demandeurs d'emploi. Et puis, euh, la deuxième mesure très importante que nous consacrons aujourd'hui, eh bien, c'est euh, le plan. 500 000 formations supplémentaires, ça va consister, euh, ce plan très concrètement, et il consiste à, à doubler hein, le nombre euh, d'entrées en formation pour les demandeurs d'emploi d'ici la fin de l'année 2016. Euh, on a, ça représente pour la Guadeloupe 5 000, plus de 5300 formations nouvelles hein, qui vont être offertes aux demandeurs d'emploi qui sont euh, de longue durée, ou qui sont peu ou pas qualifiés, 5300 formations supplémentaires par rapport à ce qu'on a offert en, en 2015. Il s'agit euh, là d'un effort euh, considérable, mais absolument nécessaire pour gagner euh, cette difficile bataille de l'emploi. On ne vais pas ça. Nous aurons, aurons c'est le place c'est 5000 formations. Et la Guadeloupe passe à part. Aujourd'hui, euh, pour les 7000, et nous avons signé avec euh, la COPAREF et surtout avec le Pôle Emploi qui aura 3 000 formations à prendre en charge. Pour la région financière, nous allons recevoir une aide de l'État. Aujourd'hui, c'était symbolique de signer ces conventions en présence de tous les partenaires. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, ce n'est pas de signer pour moi, de ne pas, c'est mettre en œuvre, de redonner confiance à cette jeunesse, être à côté des jeunes, être sur le terrain avec les jeunes, pousser les jeunes à la formation de manière qu'ils sortent avec un diplôme une attestation qualifiante, tout ce que je veux, et par la suite à les accompagner. En même temps, nous avons parlé, il faut le dire, de, de, de, de l'opération que nous menons avec le MEDEF, euh, le département et la région, avec les entreprises pour les 400 emplois cette année. Nous avons déjà mis la somme budget de 2016 pour pouvoir euh, euh, lancer cette opération que nous allons signer d'ici quelques temps. Et l'une des annonces importantes, c'est aussi l'intervention que j'ai faite au niveau du président de la République et du Premier ministre, M. Manuel Valls. Et Mme El Komri nous l'a confirmé le 5 avril, lors d'une réunion à l'Assemblée nationale, qu'elle a déjà envoyé des courriers préfet de manière à prolonger tous les contrats d'avenir, je le dis, pour un an. Et nous aussi à la région, le sachant, nous avons mis 700 000 euros au budget pour pouvoir accompagner ces jeunes. C'est une intervention euh, que j'ai faite à plusieurs reprises et je suis content aujourd'hui que nous ayons un retour euh, voilà, positif.